Si j'en avais le courage, je posterai une photo de moi, là, de suite. Ce que vous verriez, une jeune femme de 38 ans, alitée. Peut-être, pour les plus empathiques, pourriez-vous percevoir dans mon regard vide ma profonde tristesse de n'être plus que 63 kg de viande alitée depuis des années, 23h30 sur 24 en moyenne, et qui ne vit plus. Mais en réalité, cette photo ne montrerait pas, explicitement, que je suis alité, 23h30 sur 24 en moyenne, depuis des années. Je fais tout mon possible pour tenter de conserver mes muscles à grand renfort de doses de cheval d'acides aminés quotidiennes. Cette photo ne montrerait pas que je viens de lutter durant les cinq premières heures qui ont suivi mon réveil contre mon système nerveux sympathique, suractif, qui fait que ma respiration fait des pauses, que je dois penser à respirer et à faire très attention de ne pas m'étouffer avec ma salive cette photo ne montrerait pas que je ne suis pas lavée depuis des jours parce que j'ai un syndrome de tachycardie posturale sévère et pas l'énergie mitochondriale pour. Cette photo ne montrerait pas que je suis réveillée depuis six heures de temps, que ma raison de m'accrocher à ce simulacre de vie, mon fils, est là aujourd'hui et que je lui ai refusé toute discussion car je suis en crache et que je n'ai pas l'énergie cognitive pour cela. Que peut-être... On pourra parler dix ou vingt minutes ce soir, mon cœur, si les anabolisants font effet, et que j'ai le cognitif pour. La photo ne montrerait pas la casserole vide qui gît au pied de mon lit, le plat tout prêt réchauffé par mon fils de dix-sept ans pour me nourrir, car je n'ai pas eu la force de me lever et de le préparer, comme pour vingt repas sur vingt-quatre. Cette photo ne montrera pas les douleurs terribles, diverses et variées, qui habite mon corps, je dirais je pense objectivement 92% de mon temps de veille. Je pourrais vous montrer une photo de moi sous oxygène, ou encore lors d'une de mes perfusions hebdomadaires. Votre œil saisirait mieux la maladie. Et pourtant, aujourd'hui, même non perfusée et non sous oxygène, je me suis sentie pire, sans que pour autant aucune photo puisse en témoigner. Je pourrais continuer ces exemples comme cela durant des heures, mais je doute que quiconque me lise ou même me comprenne, hormis celui qui est directement touché par l'encéphalomyélite myalgique sévère. Même si, après être morte depuis onze ans et demi, j'ai intégré que vous, genre en santé, et même souvent proche, ne comprendrez jamais vraiment. Sentiment très douloureux que celui-ci. Même si je sais que beaucoup pensent que nous, patients atteints d'orcéphalomyélite myalgique s'écoutent de trop. Ne comprennent pas pourquoi, quand ils nous voient, nous pouvons parler un peu avec eux ou même marcher quelques mètres. Ils ont énormément de mal à imaginer que derrière, pour littéralement payer ce moment, nous devrons rester parfaitement allongés dans le noir sans stimuli d'aucune sorte, lumière, odeur, bruit, mouvement, pour juste récupérer de ce court moment. J'ai écrit tout cela pour vous dire pour vous rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas. Quant à vous, blouses blanche et médecins, par pitié, n'oubliez pas le serment d'Hippocrate que vous avez prêté, à défaut de ne pouvoir aider, au moins ne pas nuire. Même si vous n'avez jamais croisé de patient EM de votre vie, même si cette grave maladie neurologique et multisystémique vous bouscule l'ego et vous pousse dans vos retranchements car vous vous sentez impuissant, juste croyez et écoutez vos patients. Au moins cela. Merci. Et merci de m'avoir lu.